Salut, c'est encore moi. Euh, là, on va terminer avec la modélisation de la dernière pièce de notre voiture supersonique. Allez, c'est parti. Donc, euh, tout d'abord, on va euh, faire un Shift A et on va importer une, une, un, un cycle. On va faire un slash. On va faire une rotation sur l'heure des X de 90 degrés mais avant on part d'abord de l'étude mode on fait un R, un X et ensuite 90 degrés déjà là même ce qu'on va faire c'est qu'on va resupprimer tout ça et on va importer de nouveau une un cycle je voulais juste vous montrer ici le nombre de vertices qui est de 32 on peut travailler avec moins bien évidemment avec par exemple le 24 et on va faire un RX de 90 degrés. Ok. Là on va escrouler, on va scaler. Alors on va extruder. on va scaler. Et on va désélectionner ici et là. On fait un CTRL E, un boot et tu On fait CTRL R ici. On va faire un join avec ça. M at center. M Add Center. Avec l'outil Knife, on va pouvoir améliorer la géométrie. Ensuite, on fait ce Enter. On fait K ici. Tac. Ici. Tac. Tac. Enter. Et on va continuer. On fait un K. Tac. Tac. Enter. K. Tac. Tac. Enter. Ensuite K, tac, tac, enter, ok. On va utiliser le Mesh Symmetrize, ici dans Mesh, et ensuite Symmetrize, on va faire une symétrie de X à moins X. Ok, nickel. Donc déjà, qu'on a fait ça, on va faire un Shift D. On va placer une partie ici en haut, et on va travailler avec celle du bas. Et donc, on va supprimer une partie des vertices ici, on fait un X, dit vertice. Du coup, on se retrouve avec une seule partie, presque comme c'est ici. On fait ici, Alt, clic droit, et on extrude. Et on déplace un peu comme ça. Ici, je fais mon Ctrl R. Ici, je fais mon Ctrl R. Ici également... Et je vais ajouter la subdivision de surface. On va à présent ajouter le modifier euh, Solidify. On va augmenter la thickness et on va placer ça ici en haut. Du coup on va augmenter encore un tout petit peu la finesse Et on va mettre le level du port à 2 on fait un W smooth vertice. une fois que l'on a ça je pense que la forme du dessus ne sera plus forcément nécessaire parce que on va tout simplement redupliquer celle ci donc on va euh, cliquer là on va faire un L ici shift D on place ça devant vue de profil devant ici 8 face et ce qu'on va faire c'est modifier un tout petit peu la forme et donc pour faire ça moi je vous propose de faire un p by other on crée un autre objet à partir de la sélection du coup là, on a trois objets maintenant on sélectionne celui-ci edit mode 8 face wireframe et voilà il faut toujours regarder mes raccourcis clavier ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un C. Ici, je vais sélectionner ici, là. Tac. Tac, tac. Je fais un CTRL TAB, mode de sélection de face. Ici, ici. Et je fais un X J, face. Du coup là, je regarde à quoi ça ressemble et c'est plutôt pas mal. Mais on va continuer encore avec un autre. Euh, alors ici, on va aller en mode de sélection de vertices avec le proportional activé et on va faire ça. ok à présent on va faire des dissolve edge pour supprimer des edge inutiles ici on fait un alt clic droit x dissolve edge alt clic droit x dissolve edge et on va également faire ici et ici sur l'axe des Z. z on fait un x dissolve edge ici également x dissolve edge du coup là ma forme commence à plus ou moins à ressembler ici mais on a encore un peu du chemin pour que ça soit comme cela et donc euh, là on va vraiment bien regarder et tout et ici on va faire un k Tac, tac. On crée. On va aller désactiver le la editing et on va déplacer là avec notre souris. Tac. Tac. Tac. Ici, on peut faire CTRL E et ensuite et slide comme ça euh, on va encore euh, modifier ici là ici en haut on va aller en royaume frame avec un proportional editing activé et on va faire un G on va smousser un peu tout ça même ici Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, sélectionner le tout, scaler, déplacer vers le bas, déplacer comme ceci sur les X, et déplacer ici. Tac, tac. Et voilà. Donc on peut euh, scaler encore un tout petit peu. Ok, du coup, ici on peut faire un W dans le loop Plus, On va utiliser le relax. Alors, ici on va prendre les Linéaire. Ou alors, ce qu'on peut aussi faire, c'est tout simplement sélectionner les vertices qui sont ici. Faire un SX de 0 juste pour améliorer la forme. Ici SX. De 0. comme ça là, c'est un tout petit peu plus beau on va également faire un SX de 0 et c'est beaucoup plus beau, comme ça une fois qu'on a fait ça, celui du haut, on peut le supprimer on va faire slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et donc, on va sélectionner nos deux poteaux, nos deux éléments. Je vais dire en fait pote, char poteau. On est mode, on sélectionne le tour, on fait un déplacement là, un déplacement ici, comme ceci. On va faire, euh, on va aller en vue de profil et on va faire une rotation comme ça alors déjà là la rotation c'est super bizarre euh, mais on va le faire ici déjà niveau superposition des éléments c'est pas tout à fait ça et euh, on peut tout simplement faire aussi une rotation en objet mode et déplacer comme ça pour la symétrie, on va le résoudre un tout petit peu plus tard donc là, je fais ça en Edit Mode. Je fais d'abord une rotation du premier élément. Alors, ici, je fais un L. Tac, L. Je fais un R. Ici, je fais un L. L. Et je fais un R. et je déplace vers le haut euh, pour le moment je vais d'abord ramener l'origine au niveau de la géométrie du coup je pars là là et je je fais de même avec le second élément tac je comme ça là je vais pouvoir les déplacer facilement en objet mode je place ça ici là Ici, je déplace là, je fais un R, Y, comme ça. Je me déplace. Euh, celui qui est parti en bas, je le sélectionne. Je le déplace comme ça. Vu de face, je le déplace. déplace comme ça. Je vais même augmenter le scale. Et enfin, R, Y. Et un R. Et un déplacement. Un R direct et un R Z. On peut également utiliser le modifier Skin Wrap dessus du coup on sélectionne ici. On part là, on part sur skin SkinWrap, tac, et tac. On va placer le module skin SkinWrap au-dessus des ors, on va utiliser le mode About Surface, ici, tac, et voilà, c'est collé. Je fais de même ici, je viens là, je viens euh, ici, je place au-dessus de tous les ors, et place ça ici je prends là About surface ok et donc maintenant ce que je vais faire c'est euh, euh, tout d'abord faire un CTRL A appliquer les transformations CTRL A appliquer les transformations et ajouter le modifier mirror du coup là mon miroir. Ici, tac. Et, mirror. Ok. On va tout simplement euh, scaler ici un euh, tout petit peu. Alors, ici, on est edit mode. On scale un tout petit peu. Et ici, également, un tout petit peu. En mode, toujours, on va euh, faire une rotation. Et également ici, on va déplacer ça comme ça. Et on va faire une rotation. On va regarder si c'est greffe. c'est plutôt bon. Et donc on va terminer avec euh, le socle ici. Du coup on fait un Shift A, vite fait, cylindre, ici c'est 16, nothing, c est nickel, on part en edit Mode, on fait un scale comme ça sur l'axe des Z, on scale de manière générale, on scale encore sur l'axe des Z. On scale encore comme ça on scale et on place ça ici Fille de face on déplace sur de Z Alt clic droit ici on scale Alt clic droit ici d'abord on scale de manière générale comme ça On est une fois. On scale. On est encore. On scale. On fait EZ. E Z, Ici, on fait un contrôle R. Ici, on contrôle R. Ici, on contrôle R. Et donc, on va ajouter la subdivision de surface. Je porte à 2. W. chez Smooth. On va ajouter pour celui du milieu. On fait un Shift D. On scale. On scale encore un peu. On extrude. On scale. Ici on fait Alt et Clic 3. Ici je fais E, z e, z 8 face comme ça ici je fais l et je fais s. et là maintenant ici au centre on va tout simplement scaler comme ça on fait même slash on va sd scaler et sd scaler fait un m alors alt et droit fait un m et ensuite un add center alors, on ressemble tout ça et c'est bon le soucle est terminé au moins presque on peut euh Faire une extrusion ici pour refermer le bas. Tac, tac, tac, tac. M at center. On fait cela pour faire revenir les autres éléments de la scène et on va un peu scaler nos socles ou alors déplacer comme ça et scaler encore. Déplacer là comme ça, euh, niveau hauteur, on va un peu essayer de gérer ça. Tac tac tac. Déjà là, on... Enfin, on va pas faire ça. On va tout simplement un peu déplacer ici vers le bas, encore un peu. sur la vue de face on aura quelque chose comme ça euh, alors ici on va faire une rotation ici déjà je vais faire g ouais je sélectionne le tout je fais une rotation alors on va faire la rotation en objet mode ok et ici on va tout simplement sélectionner la face du haut du moins les faces du haut avec un C comme ça on fait un slash et on va aller descendre on fait shift C on fait un ctrl s pour sauvegarder le projet et là ça va euh, marquer la fin ça va marquer euh, la fin de la modélisation de la euh, voiture. Alors, ici, je veux. Alors, là, tac-tac. Moi, je sélectionne des artistes. Ici, on va faire ça. Ici on fait L, tac, tac, on sauvegarde nos projet et c'est la fin de la modélisation du car, alors ici derrière on peut euh, faire un bevel si vous voulez c'est beaucoup plus nice alors tac regarde okay, qui slash tac ok nickel dans la prochaine vidéo on va voir le shading et on va euh, terminer je pense avoir va voir le dépillage des UV et le shading on va voir le shading d'abord et enfin on va voir les textures paint ciao